bonjour les amis du potager bonjour les français gratuitos alors aujourd'hui on va planter les tomates un petit en potage des premières tomates comment elles sont là à droite c'est les marmandes et là quelques saint-pierre alors voilà comment je procède pour ça que je les mets une par une cela on voit les racines alors j'ai mis un peu de terreau pour pas trop les esquinter ça permet Reprennent mieux, alors moi j'utilise du terreau de rempotage chez Fertiligène, ce que j'aime bien. Il y a de l'engrais Osmocote, Osmocote, Le c'est un engrais qui dure six mois. Dans les prochains rempotages, j'utiliserai pas cet engrais, j'utiliserai du terreau de rempotage standard. Mais Pour les premières, vu qu'elles vont être plantées que au mois de mai, vers le 20 mai à peu près, faut mieux qu'elles aient un petit peu d'engrais quand même sur la longueur. Là, on voit bien les petites racines. Là, je procède ça pour tous les plantes tomates. Faut bien arroser quand même le terreau. c'est faut savoir quand même que les plantes elles ont besoin d'eau, un rempotage c'est pas plus mal. Celles-là vont peut-être être rempotées deux fois. C'est bon, là on est début avril, avant normalement prendre 15-20 cm. Un double rempotage, j'ai vu que c'est ça favorise un bon enracinement. Ce que je ferais, je mettrais ça dans des pots de deux fois plus grands que ceci. Alors, un truc que j'aime bien, c'est avoir des pots de différentes couleurs. Là, ça va être les Saint-Pierre qui vont être dedans. Dans ces pots noirs, ça va être les Marmandes. Comme ça, je vais pas me tromper. Je vais me noter ça sur un, mon petit calepin. Et au moins, ça m'évitera des fois, j'ai des piquets qui sont pas de la même longueur. Alors, euh, faut mieux pas se tromper. C'est les marmandes, généralement, elles montent à 1m20. Tandis que les Saint-Pierre, euh, elles vont monter euh, à 1m50 à peu près. Donc, euh, faut mieux pas se tromper quand même quand on les plante. Alors, un petit achat que j'ai fait hier voulu essayer une nouvelle pomme de terre Je vous ferai un petit suivi on m'a dit qu'elle était résistante à la maladie qu'elle germait pas vite là à cette époque elle serait pas en germination en plante pomme de terre ça a l'air euh, de ressembler à mes éden vu comme il m'a parlé c'est croisé de binch avec une autre variété de bon rendement on verra ce que ça donne par rapport aux éden alors dans la serre là aujourd'hui il fait 20 degrés ce matin là on est ça fait... on est 11 h 30 vous voyez les feuilles de chêne depuis la semaine dernière elles ont bien poussé là je suis content parce que les, je sais pas si on va bien le voir là sur la vidéo, mais là il y a des, il des sucrines en fait qui sont nées. Alors je vous ai pas montré le semi la semaine dernière. Euh, faut les semer environ à... un centimètre parce que c'est des petites graines quand même les sucrines. C'est comme des laitues batavia. Faut vraiment une couche fine de terre. Bon les carottes elles ne sont pas encore nées, bon là je vois qu'il y a de la mauvaise herbe, elle est plus rapide que nous. Bon les carottes elles il faut environ euh, 14 jours normalement. Allez je vais essayer de finir de planter les tomates avant de manger, n'abusez pas trop sur les chocolats quand même les amis, c'est au risque d'avoir une crise de foie. Allez salut, je vais faire normalement euh, le petit tour de plaine ce soir. Là, Ça fait un beau temps et salut! Bonjour à tous, on est parti faire le tour du potager quand même. Allez, on y va. Alors, on va commencer par la haie. C'est une haie de trohaine et de cornouillet que j'ai planté il y a six ans maintenant. J'ai récupéré des boutures dans les forêts et là, bon, ça a pris une bonne taille. Alors, après. Mon petit parterre de fleurs là il y a un peu de tout des fleurs pour euh, les coccinelles pour les oiseaux il doit y avoir des soucis peut-être quelques bourraches alors après là je vois les oignons qui commencent à sortir ils sont pas trop mal on a fait un rang de 20 mètres de long et un autre qui doit faire 18. Alors après à côté, j'ai pas encore repris. C'est prévu pour les courgettes.